D'accord, rendez-vous au Café des Koalas, je te... Merde, putain Ça fait mille fois que je t'ai dit de pas faire deux choses en même temps, je t'apporte du riz Du riz Pour absorber le du téléphone Ça va prendre combien de temps Je sais pas. T'es pressé? J'écrivais à Gabriel. Oh, Qu'est-ce qu'il disait, Gabriel Rien, on se donnait rendez-vous pour ce soir, mais euh, du coup j'ai pas eu le temps de lui demander l'heure. J'ai juste pu lire, d'accord, rendez-vous au Café des Koalas, je te... Je te quoi bah... Justement, je sais pas. Je te... Je te... Je t'aime oh, vous en êtes déjà là, j'en étais sûre Je l'ai vu dans vos yeux et dans nos. Non, mais non. Mais si Mais non Merci. Mais si Je te dis que non Mais si Non passe moi ta carte, je vais la mettre dans mon téléphone. Bah, prends. Ah, elle est trop grosse. Attends. Je crois que Greg a le même modèle que toi. Je lui envoie un message. Laisse tomber. Oh merde C'est charmant Mais non, c'est l'hypothèse de Grec pour le texto. Hum, mmh, je suis sûre que c'est faux, c'est je t'aime. Mmh. Bon, passe ton téléphone, je l'appelle. Attends, il a écrit Rendez-vous en entier ou RDV En entier, pourquoi C'est sûr, c'est je t'aime. Tu prends pas le temps d'écrire Rendez-vous en entier si tu n'aimes pas la personne. Euh, moi j'écris souvent Rendez-vous en entier, c'est pas pour autant que je suis amoureuse de mon dentiste. Mais vous êtes plus vite depuis quand <rire> Avec mon dentiste non Gabriel. Samedi dernier. On est jeudi Il attend même pas une semaine pour te revoir. Ouais, mais bon. La première fois qu'on dit je t'aime, on le dit en face, on le dit pas par texto. Mais Gab, c'est impudique. T'es psy, non Oui, tu l'as vu à notre échange de regards. Et les virgules. Quoi les virgules Il a mis des virgules. Ouais, il a mis des virgules. Ça veut tout dire. On a démasqué. Donne-moi son numéro. On n'attend pas Greg. Je lui envoie un message et on signale ça. Et en même temps, tu veux que ça soit quoi d'autre D'accord, rendez-vous au Café des Koala, euh, je t'enterre, je t'envie. je t'en... Ah t'as peut-être pas tort. Ouais. Ah tiens, attends, tu te m'appiques. Passe-moi ton téléphone, s'il te plaît. D'accord, rendez-vous au Café des Koalas, je t'enverrai l'heure. Ah, il va te le dire ce soir. Ah, c'est sûr. S'appelle C'est quoi la fin C'est quoi la fin Bah, à la fin, c'est que tu t'abonnes à la chaîne, tu partages et tu nous suis sur Facebook, Twitter et Instagram.